Bon, mais bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce nouveau lundi des Resses consacré au livre de Lucille Sergent, Malade en action, démocratie sanitaire en question, qui est publié dans la collection Intervention sociale dirigée par Anne Salmon et Jean-Louis Laville. Alors, euh, euh, ils sont là tous les deux, même si Jean-Louis, on le voit pas, euh, il n'a pas de caméra, mais il est là pour animer cette, euh, cette rencontre. Et euh, voilà, bon, mais je, je vous laisse euh, commencer à, à parler. Euh, Lucille, peut-être, ou c'est Anne, je ne sais pas comment vous êtes organisée. On avait plutôt envisagé que ce soit Jean-Louis qui parle ah, en premier Jean-Louis, bon, mais qui ouais, est. Ouais, c'est Lucille, euh, <rire> c'est Lucille, pour faire une petite présentation du, du livre. D'accord. Ça me va, Lucille Oui, oui, euh, d'accord. Euh, déjà, merci à toutes et tous d'être là ce soir pour parler de démocratie sanitaire. Euh... C'est un livre donc, euh, qui est paru, euh, sur lequel j'ai commencé à travailler lors euh, des 20 ans euh, de, des dispositifs institutionnels de la démocratie sanitaire. Euh, parce si que... juste, je ne vous ai pas présenté parce que je ah pensais oui. que vous alliez vous présenter. Ah, donc, oui. vous, êtes, euh, voilà, vous êtes juriste oui. et sociologue de formation, mais aussi patiente experte, diplômée de l'Université des patients, Sorbonne, okay médecine, voilà, et membre de l'association CED en France, voilà. Oui. Donc, mais peut-être vous allez peut-être vous présenter un peu plus, de manière un peu plus détaillée. Oui, c'est déjà c'est déjà assez complet pour avoir une idée de mes différentes casquettes. Euh... Mm. Euh, C'est avec d'ailleurs toutes ces cassettes que j'ai voulu interroger un peu la démocratie sanitaire, euh, euh, ces enjeux, euh, euh, explorer en fait ce qu'on entendait euh, quand on parlait de participation euh, des personnes malades, euh, quels enjeux étaient liés euh, à cette participation, les enjeux politiques, euh, euh, la place du malade. Euh, dans les institutions, face au corps médical et dans la société, mais aussi en tant que personne qui, qui agit et qui crée des dispositifs, qui s'engage dans des associations. Ça, on en parlera peut-être un petit peu après, mais avec aussi toute, toute l'histoire de cette mobilisation. Et puis... Euh, je voulais euh, aussi euh, explorer les, les discours qu'il y avait aujourd'hui euh, autour de la participation euh, venant euh, de l'industrie, mais aussi euh, euh, des institutions. Euh, et partir euh, de, euh, voilà, de toutes les questions qui pouvaient se poser euh, autour de, de ce qu'on appelait euh, démocratie sanitaire, parce qu'on a tendance euh, bien souvent à euh, n'évoquer que les dispositifs de représentation des usagers qui ont été mis en place en 2002 et pas forcément tout le foisonnement d'expérience que représente cette mobilisation. Voilà pour un, un rapide aperçu, mais je pense qu'on va entrer dans les détails avec Anne Salmon et Jean-Louis Laville aujourd'hui. Jean-Louis, tu parles ou oui, je, parle commence, je vais commencer en essayant de prolonger ce que vient de dire Lucile. D'abord pour souligner que cet ouvrage, il me semble qu'il est très agréable à lire. C'est déjà une première qualité que je voulais mentionner. Et puis revenir peut-être sur deux points que vous avez esquissés, Lucile. Le premier point, c'est une histoire des malades en action. C'est-à-dire que vous nous rappelez que, euh, contrairement à ce qui est euh, parfois euh, admis, le, les malades n'ont pas commencé à se mettre en action euh, du côté des États-Unis à propos de l'épidémie du sida, mais que c'est bien antérieur, et vous re renou renouvelez un peu euh, cette approche historique euh, en reprenant un certain nombre de cas dès le 19e siècle, euh, de tentatives d'auto-organisation des malades, euh, en regardant ce que ça a pu générer. Et puis, le deuxième point que vous avez aussi mentionné et sur lequel je voudrais insister, c'est que vous décrivez en fait deux façons contrastées d'envisager la participation à travers deux cas, et on voit bien comment la situation est aujourd'hui ambivalente du point de vue de la participation, puisque dans le premier cas, il y a une utilisation euh, de la thématique de la participation, mais dans des systèmes de pouvoir inchangés, hein, c'est-à-dire que c'est juste une justification qui est faite de la participation comme euh, élément de modernisation, mais sans que ça véritablement vienne. Euh, changer la manière dont fonctionne l'hôpital, et puis dans le second cas, par contre, vous montrer comment il peut y avoir aussi, à travers la même thématique apparemment, mais une ouverture démocratique. Donc ça nous met bien en évidence combien il est difficile d'avoir un jugement qui soit univoque sur la participation, mais combien la situation est complexe aujourd'hui, à la fois par cette rhétorique auto-justificatrice d'un côté, mais aussi par certaines avancées hein, qui euh, sont liées, justement, et c'est ce que vous allez euh, nous détailler, euh, à l'action des malades humains. Oui, euh, vous voulez ah, pas... pardon. Non, non, allez-y, euh, je... J'y vais, puis... Tour, euh, oui, vais, voilà. Je... Oui, d'accord, OK. Euh, moi, je, je voulais euh, dire combien... Euh... On était heureux hein, que euh, votre livre soit publié dans la collection Intervention euh, sociale euh, chez RS. Euh, C'est un vrai, un, un vrai travail euh, euh, avec, avec beaucoup de qualité, la qualité d'écriture bien sûr, mais aussi euh, les deux originalités que... Euh, Jean-Louis a, a, a mentionné que je voudrais, je voudrais re, revenir là-dessus et les souligner parce que je vais en rajouter une troisième. L'originalité, c'est cette mise en perspective historique qui euh, bouscule les choses et euh, je pense que ça serait intéressant de voir quels sont les enjeux en fait, de cette histoire qui habituellement euh, remonte uniquement aux années Sida et vous, euh, comme une fourmi, vous avez creusé euh, pour faire remonter euh, ce, ce, cette démocratie ou les balbutiements en tous les cas des revendications à, aux malades citoyens que vous faites remonter euh, 19e siècle voire même 18e siècle avec d'autres types de maladies bien évidemment puisque le sida n'existait pas encore mais notamment la, la tuberculose et ça je trouve que c'est tout à fait euh, formidable et euh, et ça, ça apporte véritablement un éclairage neuf et, et, et, et on a envie que vous creusiez davantage cette piste pourquoi pas dans, dans le prochain livre et le deuxième, le deuxième point qui a été là encore mentionné par Jean-Louis c'est que votre livre n'a pas un côté euh, tranché c'est à dire en fait il euh, n'y a pas euh, Soit une participation et une démocratie sanitaire qui serait vue comme quelque chose de formidable avec une sorte d'exaltation comme il peut y avoir, ou au contraire une critique forcenée d'une participation qui, qui serait instrumentale. Ce que vous montrez au fond, c'est que à dispositif, on va dire. Le, à peu près, euh, enfin, avec les, les mêmes moyens, euh, en fait, euh, les acteurs euh, en font euh, des choses tout à fait différentes et c'est ce qu'on voit dans votre, votre travail autour de cette comparaison entre deux pratiques dans deux hôpitaux différents et avec aussi cette alliance qui est l'alliance des, des, des, des, des médecins et des patients pour remettre en question finalement euh, la, la managérialisation euh, de, euh, de, de, je suis désolée, euh, ma, ma, ma caméra saute, ce n'est pas moi qui saute, c'est juste la caméra. Bon, mais, euh, et le troisième point, je je, je le, le, le point c'est euh, généralement quand on parle de participation, on parle de croisement des savoirs savoir expérientiel, savoir euh, professionnel et savoir académique. Et, euh, et on attribue finalement à euh, des personnes différentes ces savoirs. C'est-à-dire que le savoir expérientiel, ça va être le savoir du patient ou le savoir euh, des personnes concernées, comme on dit aujourd'hui. Le savoir euh, professionnel qui, qui émane du praticien et euh, le savoir euh, euh, académique du, du chercheur. Et là, vous, en, vous, ce que vous faites, en fait, c'est que vous combinez ces différents savoirs, c'est-à-dire à la fois euh, vous, vous, vous mobilisez euh, votre, euh, votre expérience euh, et votre vécu, euh, du, votre vécu de la maladie, mais aussi votre expérience et votre pratique, puisque vous participez à de nombreuses instances participatives, et votre savoir académique, puisque euh, le, ce, ce, ce, ce livre, c'est le fruit d'une recherche qui a été menée euh, dans le cadre du master recherche en travail social, et, euh, et, euh, et, et que vous poursuivez, vous poursuivez dans le cadre d'un doctorat. Et moi, je, je, je voulais en fait voir un peu avec vous comment est-ce que euh, comment est que on, on passe finalement, euh, parce que souvent les patients, me semble-t-il, en tous les cas, c'est la question que je voudrais poser, c'est est-ce que dans les patients, dans les instances de participation, ce qu'on attend d'eux, c'est un témoignage, c'est euh, un, une parole brute, c'est euh, euh, euh, un récit, ou bien est-ce que euh, c'est véritablement un savoir expérientiel, et selon vous, c'est quoi, qu'est-ce qu qui constitue un savoir expérientiel, et selon vous, est-ce que quand, dans une instance participative, on attend finalement du récit ou du témoignage ou on attend du, euh, de, du savoir expérientiel, est-ce que ça va modifier la, la qualité de la, de la démocratie sanitaire et, euh, et en quoi, en fait voilà C'est la, la, la question que j'aurais aimé euh, vous poser. Oui, alors… Merci, il y a beaucoup de, de choses, du coup, euh, euh, pour répondre à cette question, déjà, euh, c'est vrai que j'ai vraiment construit euh, euh, le livre, je pense, avec euh, mes, euh, mes deux euh, identités, on va dire, de patientes euh, expertes et puis aussi de, euh, de personnes malades, et, euh, et également de... Voilà, c'était une recherche, euh, au début, euh, plutôt universitaire. Euh, mais euh, tout ce vécu avec la maladie est euh, constitué euh, un terrain. Euh, euh, il me permettait de, aussi euh, d'apporter, euh, peut-être, euh, et là, même dans ce type de travail, le savoir expérientiel, finalement, euh, euh, joue un rôle, puisque... Euh, il permet de montrer peut-être euh, des, des facettes du terrain qu'on ne peut voir euh, quand euh, les ayant vécues, euh, notamment le fait de euh, vivre avec la maladie et pas forcément de voir les malades dans une opposition à quelque chose, au médecin, euh, mais voir euh, explorer tout l'agir. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est ce qui, euh, on en reparlera, mais ce qui a aussi euh, permis que, que j'aille chercher dans cette histoire euh, euh, de la démocratie sanitaire plus profondément, puisque je me suis dit au départ... Pourquoi on se serait mobilisé à partir des années Sida alors que, euh, en fait, euh, des malades inactifs, euh, j'en connais pas. <rire> on se pose tous euh, des questions. C'est une nouvelle façon de, de voir le monde, la maladie, euh, alors euh, avec du bon et du mauvais, hein, Mais euh, et parfois beaucoup de mauvais. mais, euh, mais euh, on a on est rarement inactif face à la transformation euh, que ça demande. Et donc, euh, voilà, ça m'a permis aussi d'aller explorer cette histoire, euh, je pense, euh, que d'être concerné euh, par cette maladie et pas de juste accepter le fait qu'on dise qu'il euh, euh, y a une histoire comme ça institutionnelle euh, qui démarre euh, à partir de 2002. Euh, et euh, sur euh, le fait que... Euh, euh, que ce savoir expérientiel modifie la qualité de, euh, des instances on va dire de démocratie sanitaire euh, et qu'est-ce que ce savoir expérientiel euh, déjà je pense que euh, enfin c'est quand même une on n'est pas que dans le témoignage en tout cas pour la plupart euh, euh, des patients experts euh, il y a vraiment une, une mise en perspective de la maladie et un usage particulier de la maladie. Euh, la chercheure Catherine Tourette-Turgis a mis en lumière différents usages que font les malades chroniques de ces maladies. Un usage social, par exemple, de vulgarisation de la vie avec la maladie. Euh, un usage individuel, même lors des consultations de de participation particulière à la, à la consultation, parce qu'on connaît très bien comment elle se déroule, comment, elle va, comment on va pouvoir faciliter le soin, et puis un usage politique de la maladie, en formulant des, des plaidoyers, notamment pour améliorer la condition des personnes malades, mais aussi... En fait, euh, pas seulement celle des malades, mais parfois améliorer euh, la société tout entière. Euh, dans mon livre, je prends l'exemple euh, des mobilisations autour du SIDA qui ont permis quand même de lever euh, les tabous autour de la sexualité ou de faire qu'on propose euh, des préservatifs euh, dans les établissements scolaires. C'était quelque chose d'impensable euh, à l'époque. Et donc, euh, et cet accès, par exemple, à cette forme de contraception, elle n'est pas... Euh, elle ne bénéficie pas que aux personnes qui euh, sont euh, malades euh, ou atteintes euh, par euh, le VIH. Donc euh, euh, voilà, c'est le savoir expérientiel, il va permettre euh, d'améliorer euh, et la démocratie sanitaire, mais aussi euh, parfois la société euh, dans son ensemble. Euh, et puis, euh, donc je ne sais pas si ça répondait à votre, à votre question. Euh, euh, ensuite, euh, vous avez soulevé avec euh, euh, Jean-Louis Laville euh, le fait que, euh, en effet, euh, toutes les expériences de démocratie sanitaire ne sont pas euh, réussies. Euh, Notamment, euh, le, je montre en fait l'exemple de deux cas dans le livre. Euh, ce sont deux expériences de participation à l'hôpital. Euh, L'une dans laquelle en fait euh, les patients sont invités à participer à une cellule éthique de réflexion pendant le Covid. Et en fait, toutes leurs prises de parole sont euh, presque invalidé face à un système, euh, une organisation euh, qui reste euh, très technocratique où euh, les médecins euh, en fait, euh, reproduisent le fonctionnement de la cellule comme euh, ils reproduisent les conditions d'un staff médical, hein, d'une étude de cas. Euh, de... Et donc, euh, le patient est projeté comme ça, euh, dans cette organisation, et comme il n'a ni place, euh, ni euh, le même vocabulaire, euh, c'est presque, enfin, euh, sa, sa participation n'a aucune reconnaissance, en fait. Et puis, euh, dans le, le deuxième cas, qui est euh, un autre hôpital, euh, dans lequel, cette fois, euh, des professionnels, alors des médecins, mais aussi euh, des cette fois-ci, euh, enfin, je dirais déjà des soignants, euh, il y a des infirmières aussi, et puis euh, des, euh, des administratifs de l'hôpital, c'était une des grosses particularités, euh, ont choisi de créer des ateliers sur l'expérience euh, patient. Et en fait, euh, toute cette équipe euh, va, euh, pendant plusieurs mois, réfléchir à comment créer les conditions d'une bonne participation. Et c'est là que... Euh, on voit bien que la participation, c'est une démarche qui peut parfois être difficile, euh, qui demande de nombreux tâtonnements, qui demande de se remettre en question, de changer euh, parfois bah, les postures, puisque les hôpitaux ont été créés quand même, euh, euh, les hôpitaux récents et, euh, et dès euh, le 18e, plutôt par et pour euh, les médecins, pour l'exercice de la science médicale. Euh, et donc, euh, comment faire que euh, cet objet d'examen, euh, euh, qui est le patient, il devienne euh, tout à coup une personne euh, active, une personne euh, qui euh, euh, qui émet euh, des opinions, qui veut euh, participer euh, et, euh, et on voit vraiment que bah, l'enjeu est difficile, mais euh, qu'avec... Euh, beaucoup de réunions, de réflexions alors cette équipe elle avait fait intervenir euh, euh, des spécialistes de la question elle avait interrogé euh, plusieurs patients experts euh, de différents horizons, de différentes formations, euh, des personnes de l'université, des patients aussi, des personnes euh, actives euh, dans l'hôpital, des personnes qui faisaient de l'éducation thérapeutique, euh, pour vraiment en fait, créer les meilleures conditions possibles de participation et, euh, et, euh, et une bonne reconnaissance de cette participation en fait. Et, euh, avec vraiment l'idée, euh, moi, il m'avait dit, euh, si euh, le patient arrive et qu'il a l'impression euh, qu'on n'écoute pas ce qu'il dit, euh, on aura raté l'expérience. Hein. Il y a une des une des, euh, une des organisatrices de ce projet qui m'avait vraiment dit euh, euh, que ça n'avait aucun intérêt euh, dans ce cas-là, même si, euh, bien sûr, vous parliez d'environnement de managérialiste, bah, il y a une forme de participation qui est assez en vogue, à la mode. Et dans, cette, dans ce projet, on voyait bien que la direction de l'hôpital avait des buts qui étaient dissociés. Eux, Ils voulaient répondre justement à cette mouvance, pouvoir communiquer dessus. Mais quand on interrogeait vraiment ceux qui étaient à l'origine du projet, on n'était pas du tout dans, dans les mêmes objectifs. Euh, je ne sais pas si ça a répondu à votre question si vous voulez Jean-Louis tu veux, tu, veux, tu veux réagir je, je, je, je pense que c'est surtout euh, important que les personnes qui sont là puissent euh, euh, dialoguer avec Lucille sur, euh, sur l'ouvrage, simplement je relève ce que vous venez de dire à la fin euh, vous laissez supposer, est-ce que je vais trop loin, que finalement, euh, le fait que la participation devienne une mode managériale est un obstacle à l'approfondissement des pratiques de participation Alors, ce que je... En fait, je pense que, d'ailleurs, je le dis dans la... Je... Il ne faudrait pas réduire cette participation à ces pratiques managériales. Euh, managérialiste. Et, euh, et l'idée, c'est euh, de se l'approprier, d'en faire autre chose, de se dire que euh, quand il y a un projet, on a l'opportunité de refuser aussi certaines méthodes, euh, par exemple interroger les patients. Euh, pour un exemple qui, moi, me, me tient à interroger les patients avec euh, des questionnaires, avec euh, des smileys ou euh, des questionnaires très réducteurs. Est-ce que votre expérience a été bonne ou mauvaise Est-ce que… enfin, euh, euh, voilà, avoir euh, des discussions ouvertes. Euh, euh, on peut vraiment, et là, euh, patient comme euh, soignant comme administratif euh, s'emparer du sujet. Et là, ce qu'ils avaient fait, c'était vraiment… Euh, ils ont, ils ont pris une, cette opportunité de la participation. Et bon, après, euh, si la direction euh, le voyait, elle, euh, d'une façon très euh, managériale, euh, bon euh, ce, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment le, la saisir, cette participation, et pas euh, la réduire à ses tendances, puisque. Euh, on le voit, on a vraiment une tendance avec des discours qui reprennent en plus le vocabulaire de la démocratie, sur l'empowerment, sur l'autonomie, euh, sur le fait que euh, le patient est acteur de son parcours, euh, comme si euh, la bien-portance, elle était résumée à la gestion de, de soi-même en fait, et pas euh, la création justement d'opportunités, alors que les associations de personnes malades. Euh, depuis longtemps, elle s'organise collectivement, justement. Euh, et donc là, on a en effet deux, deux discours qui sont euh, presque antagonistes sur la participation. Mais il me semblait que dans le, le deuxième cas, celui dont vous parlez, où la, la participation euh, euh, était en passe de, de, de réussir, en tous les cas d'être intéressante, euh, cette participation euh, des patients et, ou des malades et euh, des soignants euh, avaient aussi euh, comme horizon euh, de lutter contre le managérialisme et que euh, là il pouvait y avoir quelque chose du côté des professionnels, une alliance vraiment, une alliance des professionnels avec soit malades soit aussi avec les personnes concernées dans le social et le médico-social, que cette alliance pouvait permettre en fait de résister à la technocratisation, au managérialisme, que ça, ça me paraissait vraiment intéressant. Donc en fait, il y avait les doubles, le double aspect dans votre dans votre dans votre livre et ce qui faisait tout l'intérêt aussi du euh, comment, de cette de ce de comment, ce, ce, ce travail de compara comparaison et que peut-être d'ailleurs parce que et, euh, et mais euh, vous m'aviez dit euh, que euh, les euh, euh, des, des hauts responsables de l'industrie pharmaceutique avaient regardé votre profil euh, de votre profil professionnel et, euh, et donc c'était assez étonnant quand même que euh, des euh, des hauts responsables hein, de l'industrie pharmaceutique viennent euh, voir qui, qui, qui, qui est cette euh, personne qui écrit euh, sur les malades et je me suis demandé de quoi, de quoi était faite cette curiosité de quoi de ont-ils quoi, de quoi peur peut-être voilà je, ben, je... Euh, oui bah, en fait euh, oui j'ai eu euh, beaucoup de visites mon profil euh, professionnel sur LinkedIn euh, de, de, aux dirigeants pharmaceutiques l'industrie alors euh, c'est vrai que bon euh, le euh, je suis vraiment en opposition hein, avec euh, la rhétorique qu'ils ont euh, euh, autour de la participation dans mon livre qui est une rhétorique sur le décloisonnement euh, euh, d'un système de euh, du système de santé qui est présenté je cite hein, euh, comme dépassé obsolète euh, à décloisonner décloisonner l'hôpital euh, euh, une, une participation orientée euh, sur euh, la gestion de soi-même de son capital santé euh, et puis euh, une responsabilisation aussi accrue euh, de la personne malade puisque euh, si l'idée c'est que si on a euh, en main toutes les, euh, toutes les données et ça passe par l'information euh, pour euh, bien gérer sa santé et ce capital santé et euh, eh bien on est responsable de cette santé comme s'il n'y avait euh, ouais. euh, pas d'autres facteurs qui pouvaient intervenir euh, là-dedans et pas euh, d'autres formes d'organisation. Euh, et sinon, pour revenir donc, sur l'exemple que je donnais à l'hôpital, euh, euh, oui, en effet, les, les professionnels euh, de, qui, euh, qui étaient à l'initiative hein, de, de cet atelier, euh, ils évoquaient vraiment tous euh, le projet comme étant un retour euh, déjà leur, aux valeurs qui faisaient qu'ils avaient voulu travailler à l'hôpital. Donc les valeurs de soins, de care. Euh, euh, euh, il l'évoquait par euh, leur, euh, leur parcours personnel, souvent leur engagement associatif, euh, euh, leur parcours de vie aussi, une connaissance de la maladie, du handicap. Euh, et puis ensuite, ils évoquaient les réunions sur le projet et le fait de voilà, pouvoir parler de participation euh, comme un retour euh, à la démocratie euh, dans l'établissement. Euh, voilà, une bouffée d'air. Et puis euh, cet atelier, il intervenait en fait euh, après une restructuration de cet hôpital. Euh, restructuration qui avait été assez difficile hein, avec euh, des pratiques où l'une des responsables avait vu euh, voilà, sa direction supprimée du jour au lendemain. Euh, sans... Euh, et elle disait, bah, euh, voilà, maintenant, moi, euh, j'ai envie de réinsuffler euh, ce, ce, ce, cette euh, mouvance démocratique dans l'établissement, euh, de remettre du social, euh, de remettre le patient, euh, pas euh, au centre où on le regarde euh, comme dans un aquarium, mais autour de la table. Euh, et donc de, de changer vraiment radicalement les pratiques à l'intérieur euh, de l'établissement. Euh, voilà pour... Euh, et une dernière chose aussi, quand même, avant de passer de toute façon la parole, euh, c'est que euh, vous évoquez euh, le, le travail de Fourmi dans la mise en perspective historique. Je voulais juste peut-être revenir euh, là-dessus parce que... Euh, euh, au départ euh, je, je suis vraiment partie de, de l'idée euh, bah, d'une philosophe qui s'appelle l'antitouana de, de dépister l'ignorance euh, dépister ce qui n'est pas su pour mettre en lumière euh, des, euh, des rapports de pouvoir pour mettre en lumière euh, les raisons pour lesquelles euh, l'histoire des, des personnes malades n'est pas forcément euh, connue euh, et en fait euh, je c'est vrai que ça a été à euh, un moment un travail vraiment de fourmi où euh, euh, j'ouvrais par exemple des livres d'histoire sur la tuberculose et il y avait une phrase sur une association. Euh, ensuite j'allais euh, chercher des, des articles de presse de l'époque sur le sujet, euh, des, des comptes rendus euh, de euh, euh, parlementaires, euh, des euh, ou de euh, des procès verbaux, euh, des et euh, et alors, c'était passionnant, mais c'est vrai qu'il fallait voilà, la retrouver, cette histoire, même s'il y a quelques, quelques quand même, historiens qui ont qu on travaillé un peu le sujet. Mais, euh, mais cette histoire, elle n'est pas forcément dans l'espace public. Euh, et, et je pense que c'est important aussi pour les personnes malades de pouvoir s'emparer aussi de notre histoire, de ce qui a été fait, parce que ce n'est pas, pas sans raison que cette histoire est ignorée, c'est lié aussi peut-être un peu à notre... Au, à la dévalorisation euh, de la personne euh, malade, au fait qu'elle ne soit pas forcément considérée comme une personne qui agit euh, et qui porte euh, des plaidoyers, même si euh, les Sida ont bien sûr montré une mobilisation très forte et qui a eu euh, du succès dans l'espace public. Euh, il y a encore beaucoup de travail euh, pour la visibilisation de, de l'agir des personnes malades. Voilà pour... Euh... <rire> Oui, c'est un, un autre aspect très, très original de votre, de votre travail. Il y avait un historien qui, avait déjà, qui avait déjà amorcé le, la perspective, mais ce que vous dites, c'est que finalement, il y a tout un pan de l'histoire qui a été invisibilisé et qui est l'histoire des malades et du point de vue des malades et qu'on a, qu a zoomé sur une histoire des maladies une histoire de la santé une histoire de la médecine euh, faite par et pour les médecins mais euh, finalement dans lequel ce qui ce qui était occulté c'était le patient enfin, le, alors, le malade euh, et, euh, et que ça pouvait peut-être contribuer aussi euh, à, à, à le maintenir au rang d'objet de, de, et euh, donc, avec cette difficulté, un, de le considérer comme sujet, et encore plus une grande difficulté à le considérer comme citoyen. Parce que ces trois aspects de, de, dans la discussion que vous avez, c'est à la fois le, le malade objet, patient, euh, le, malade, le malade sujet, et puis le malade citoyen, avec tous ces collectifs de plaidoyers dont vous parlez et qui, et qui, qui sont là à la fin de, de, de l'ouvrage qui pourrait être mieux développé dans la prochaine fois. On passe la parole peut-être aux gens qui sont là pour savoir oui. si vous avez des questions, oui. des remarques, des réactions par rapport à ce qu'a déjà dit Lucille. C'est toujours difficile. Oui, le, la première prise de parole. La, la première prise de parole est toujours... Moi, je, veux bien, euh, je fais bien... Une... Bonjour et merci d'avoir organisé cette rencontre, cette présentation. Je fais une première euh, association avec euh, ce que vous avez dit en termes de, de notions générales avec ce qu'on ce qu'on lit de plus en plus euh, par rapport à, à la santé mentale, et, et, voilà, euh, et, et associer le terme autodétermination. et euh, je, je, je réfléchis un peu là-dessus dans, dans mon domaine, et, euh, et je retrouve à la lecture, qui est évidemment bien moins approfondie que la vôtre, euh, je retrouve un peu ces... Ces deux approches, en fait, une approche euh, euh, autodétermination du patient, de la personne handicapée, enfin de toute personne, euh, définie comme euh, possible <rire> euh, ou, comme, oui, ou comme conséquence, euh, ben, euh, un peu dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire euh, gestion de son capital santé, euh, on lui dit un peu ce qu'il en est et débrouille-toi, en gros pour le dire euh, rapidement, et euh, autre versant, euh, autodétermination, euh, j'ai lu ça dans, dans des rapports comme ça, euh, où on a plus, euh, on, on sent que les auteurs et les équipes qui écrivent euh, sont euh, soucieuses euh, bah, justement de... De, de ne pas laisser le, la personne seule à déterminer, mais de construire les conditions qui permettent justement à, ce, à cette personne de s'auto-déterminer. Je ne sais pas si, si je peux faire euh, cette association-là, en fait. Euh. Bah, je pense que vous… Enfin, vous pouvez déjà, <rire> mais… <rire> mais euh, <encore. rire> euh, euh, euh, je pense que, oui, je, je vois euh, ce que vous voulais dire, c'est de euh, pallier, euh, bah, c'était justement, euh, je pense que, euh, ce rapport au discours qu'on a à la rhétorique de la participation très individualisée, euh, avec euh, une gestion d'une part. De, du capital santé comme euh, une gestion d'un magasin, euh, d'un compte en banque, euh, de, voilà. le terme capital, c'est comme si on avait une jauge euh, avec la santé, euh, alors que euh, c'est déjà, euh, alors que, en fait, euh, quand on est malade, ça touche euh, quand même tous nos, euh, tous nos modes d'existence, euh, que ça soit... Euh, euh, nos rapports aux proches, euh, nos rapports au travail, euh, nos rapports euh, à l'environnement, euh, à l'accessibilité des lieux, à euh, nos pensées. Et donc, euh, euh, euh, c'est vrai qu'il y a vraiment euh, ce, un peu ce, ces, deux, euh, ces deux façons de, de voir la participation, une qui est très réductrice, mais... Euh, euh, qui, euh, qui à mon sens hein, de toute façon ne satisfait même pas les personnes euh, malades puisque on a toujours l'impression d'être face à quelque chose qui est euh, pour le coup inadapté et qui ne prend pas en compte euh, et en considération euh, la parole en fait. C'est presque un peu méprisant de... Euh... Euh, de réduire en fait euh, ce, ça et puis euh, les conditions de la participation elles sont très importantes aussi euh, je pense parce que euh, dans une société où les personnes euh, ont plutôt tendance à être euh, dévalorisées, euh, on prend vite euh, l'habitude de se taire ou de ne jamais prendre la parole en fait. Euh, et ça, euh, je pense que les associations, elles font quand même un, un gros travail. là pour... ce sont des lieux euh, où les personnes peuvent se retrouver entre elles, parler de leur vécu, échanger, euh, ait euh, un peu ce, ce filtre, et puis euh, se, se redonner confiance aussi. Euh. Euh, et en effet, il y a des... des des lieux, euh, comme vous dites, où, où euh, que ce soit, on apprend aussi à, à construire d'autres formes de participation, l'exemple de cet hôpital que je donnais, mais ça peut être aussi l'université euh, des patients, par exemple, euh, à Sorbonne-Messie. Et puis, euh, il y a le problème aussi des, de, pour les conditions de possibilité, de, de, les, les conditions, c'est aussi de donner aux professionnels... Euh, la, le, le temps euh, et, euh, et, et, et les conditions de travail permettant aussi euh, de, euh, de, de donner la parole et de ne pas se sentir en fait démunis euh, et de ne pas se sentir dépossédé par la parole des patients ou les, par, rapport, par la parole des personnes accompagnées. Parce que euh, dans le managérialisme ambiant, il y a aussi une dépossession des du pouvoir d'agir des professionnels qui est problématique comment peut-on donner la parole ou, ou euh, laisser la parole quand euh, soi-même on a le sentiment de ne plus la voir oui je pense de, de ne pas le voir comme aussi euh, parce qu'une mise en concurrence des acteurs euh, soignants versus patients euh, euh, administratifs versus soignants d'ailleurs dans l'exemple euh, justement euh, de cet hôpital les soignants disaient que c'est la première fois qu'on co-construit avec l'administration alors que d'habitude on est vraiment en silo, il euh, y a le monde médical et le monde administratif dans l'hôpital, donc on voit que la participation ça met en fait tout le monde autour de la table euh, je crois qu'il y avait une question ou une intervention euh, de Céline peut-être oui bonsoir <rire> moi, merci pour cette soirée et euh, moi j'ai mille choses à dire donc je vais Restreindre, euh, Ça me fait penser à, à deux éléments déjà, si, bon, je ne vous ai pas lu, et, euh, moi ça me fait beaucoup, beaucoup penser à la psychothérapie institutionnelle, hein, même si donc, il y a le mot psychothérapie, mais en tout cas qui était une co-construction entre soignant et soignés et parmi les soignants. Euh, il y avait tout type de métier, c'est-à-dire de la femme d'entretien ou de l'homme d'entretien, euh, ou médecin, passons par l'assistance service social, etc., etc. Et que même parfois, les patients pouvaient avoir des rôles et, et partager des tâches, et du coup, effectivement, partager. Euh, euh, des acquis, euh, donc ça me fait déjà penser à ça donc je voulais savoir si vous avez fait référence vous êtes, euh, et euh, moi j'ai travaillé dans l'auto-support euh, en tant qu'éducatrice spécialisée notamment dans une association assez renommée dans l'usage de drogue à Sud euh, et, euh, et c'est vrai que en tant que professionnelle et ancienne coordinatrice euh, je passais mon temps et, et presque mon énergie euh, principale à essayer de faire en sorte que euh, les personnes de l'équipe qui pouvaient avoir euh, une expérience partagée avec le public, et donc nous on appelait ça à l'époque des travailleurs pères, euh, puissent être tout le temps, ou tout le temps, c'est un grand mot quand même, hein, c'est illusoire, mais en tout cas allégés pour, et de mettre leur expérience aussi de côté ou, euh, ou apaiser ou pas forcément tout le temps comme, comme un référentiel en fait, pour pouvoir entendre la singularité des expériences relatées par le public euh, parce que je pouvais m'apercevoir que voilà cet équilibre c'était du funambulisme constant que de travailler effectivement multi statut multi casquettes multi et je voulais savoir si vous avez aussi pu approcher en tout cas des complexités de cette sorte et notamment avec moi un aspect qui m'efforce c'est c'est le travail du collectif en fait. Et contrairement à la, pré la question précédente, et j'ai la loi 2002 qui vient après, euh, la loi des patients, ou en tout cas la loi des, euh, relative aux droits des malades, et ça me fait plaisir que ce soit au pluriel et pas du malade, on, on, on, on, le 4 mars, mais c'est savoir voilà, quelle est la place faite au collectif, si vous avez pu voir ça dans, en, en hôpital. et, euh, et J'ai loupé le début parce que j'avais un problème de sang, et donc peut-être que vous l'avez <rire> euh, alors déjà pour revenir juste sur la loi euh, parce que euh, en fait cette loi elle envisage deux systèmes quand même des droits individuels de la personne malade euh, elle donne des droits aux malades en fait elle lui donne un statut particulier euh, dans la loi ce qu'il n'avait pas auparavant or euh, il est quand même euh, dans un lien euh, euh, dans une position de vulnérabilité, on va dire, euh, avec vis-à-vis -vis, euh, et de l'institution et euh, du, du corps médical. Hein. Je prends souvent l'exemple enfin, pour illustrer euh, vraiment euh, comment participer euh, quand vous êtes euh, euh, sur un lit d'hôpital avec une blouse ouverte. Euh, euh, sur les fesses, enfin, jeu euh, de haut en bas, et que euh, dans cette situation où vous êtes stressé parce que vous attendez une opération, où euh, donc euh, c'est une situation de vulnérabilité extrême et même euh, juridiquement euh, presque un lien euh, de, de subordination. En fait, euh, on vous dit euh, à quelle heure il faut faire les choses, euh, comment les faire, comment vous devez vous habiller, comment, euh, par où entrer, euh, à quelle heure... Euh, vous allez manger euh, et donc euh et en plus, en cas de problème, à l'époque, il n'y avait pas euh, donc de protection du malade. Euh, donc, il y avait un problème aussi euh, d'administration de la preuve. Euh, C'est-à-dire, s'il se passe quelque chose, euh, vous n'aviez preuve de rien en fait, en tant que malade, alors que là, ces droits vous permettent quand même euh, une protection particulière. Donc euh, ça, c'est un pan qui était la reconnaissance de droits individuels à la personne malade. Et puis, un second qui est euh, l'exercice de droit collectif, donc exercé euh, par des associations agréées, où là l'État a quand même euh, fait le choix euh, d'une sélection des associations, puisqu'on a euh, euh, environ seulement 5% des associations de patients euh, qui euh, euh, disposerait d'un agrément, alors toutes ne le souhaitent pas, mais euh, les conditions sont quand même assez restrictives. Euh, il faut un certain nombre d'adhérents répartis euh, d'une certaine manière sur le territoire, il faut un mode, des modes de financement euh, particuliers. Euh, voilà, donc on a quand même une double, on a une sélection, une première sélection étatique, puis ensuite une seconde maintenant par l'exercice euh, d'appel d'offres, donc les, euh, les associations doivent réaliser euh, une certaine commande publique pour être rémunérée et avoir des financements, euh, ce qui oriente quand même euh, cette forme de participation. Euh, donc ça, c'est euh, pour euh, l'aspect euh, collectif dans la loi. Euh, néanmoins, voilà, ces associations peuvent siéger euh, dans certaines instances, peuvent avoir des représentants dans les hôpitaux, et euh, il y en a beaucoup qui font euh, un travail euh, énorme en fait, hein, euh, et souvent euh, bénévole d'ailleurs. Euh, euh, donc euh, ensuite euh, vous parliez de la psychothérapie institutionnelle alors je, non, moi j'aborde pas le côté euh, de la psychologie mais euh, néanmoins euh, je pense que votre exemple illustre le fait que euh, on a, le, la personne malade elle agit dans un monde euh, social euh, elle est au contact euh, d'énormément de, euh, de, de monde. Vous citiez la personne qui fait l'entretien, qu'on euh, enfin, peut considérer comme un travailleur du CARE, euh, au sens de Toronto hein, qui va prendre soin euh, d'une certaine manière euh, de la personne malade. Et à son tour, euh, pour suivre toujours euh, euh, l'exemple du CARE, la personne malade va elle aussi être euh, pourvoyeur. Euh, euh, de care en aidant euh, d'autres personnes malades, en interagissant avec euh, les soignants, voire euh, parfois, en, je ne sais pas, j'ai déjà vu des scènes où un patient euh, va prendre soin d'un jeune euh, <rire> externe euh, complètement perdu et lui souffler euh, ce, que, euh, ce qui est important de connaître euh, dans sa maladie. Euh, donc voilà, c'est un jeu euh, constant en fait d'interaction. Euh. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions ou si a... Anne-Salmon ou Jean-Louis l'a vu, vous voulez ajouter quelque chose. Jean-Louis. Ce que, ce que je crois était aussi euh, contenu dans la question sur la psychothérapie institutionnelle, c'est est-ce qu'il y a une, transverse, une transversalité des apprentissages Parce qu'en fait, euh, il y a eu des expériences de participation euh, dans la santé mentale, euh, il y a eu des expériences de participation dans le travail social, il y a eu des expériences de participation dans plein d'autres initiatives citoyennes. Est-ce qu'il y a euh, finalement des euh, classements sectoriels hein, euh, qui font que la participation est envisagée uniquement dans un champ précis comme celui de l'hôpital, ou est-ce qu'il y a des circulations entre les expériences participatives euh, et est-ce que euh, on peut apprendre euh, euh, dans un champ par rapport à d'autres champs qui s'est fait précédemment euh, Alors j'ai pas euh, d'exemple. Enfin, euh, euh, si en fait j'ai deux exemples. <rire> euh, un exemple historique, euh, puisque. Euh, ce qui m'a mis, on va dire, la puce à l'oreille quand même sur la mobilisation des personnes malades, c'est quand même ce grand mouvement démocratique du 19e siècle euh, avec euh, la création d'associations, euh, l'engagement euh, justement de, des ouvriers. Euh, le, et, euh, et je pense que euh, tout cet engagement et ce foisonnement associatif, euh, il a eu des répercussions euh, aussi dans la santé et a fait que les personnes malades se sont mobilisées. Et donc, euh, donc finalement, euh, c'est justement une circulation euh, de, de, des savoirs et de la participation et de la démocratisation euh, euh, de la société. Et de, euh, les malades se sont organisés, ont porté, euh, ont eu des revendications citoyennes comme, euh, comme d'autres citoyens dans d'autres champs, en fait. Euh, avec quand même voilà, la particularité, euh, je pense, euh, euh, de la maladie, euh, du handicap, euh, de euh, l'enfermement parfois euh, en institution. Euh, et l'exemple plus, enfin euh, moi j'ai un exemple personnel pour le coup, qui est que je suis aussi euh, engagée euh, pour les droits des femmes, par exemple, et que... Euh, euh, le savoir euh, de plaidoyer euh, que je peux développer euh, dans euh, une de mes associations me sert aussi euh, chez CEDIN euh, France euh, euh, pour aider euh, l'association à euh, visibiliser ses combats. Euh, et puis, euh, le savoir que j'ai appris euh, euh, à l'université des patients pour formuler euh, des plaidoyers, pour... Euh, euh, comprendre comment on pouvait, euh, en tant que malade, s'entraider. D'ailleurs, en plus, euh, la circulation des savoirs elle, et de la mobilisation de ces formes de participation, elle se fait aussi entre euh, euh, maladies, puisqu'on n'est pas tous atteints euh, par euh, la même maladie. Or, par l'organisation euh, euh, des associations, elle s'est beaucoup faite par maladie, avec des dans des conditions euh, certaines, tout à l'heure parlé de santé mentale, euh, qui peuvent être complètement différentes euh, de certains handicaps euh, moteurs et complètement différentes de maladies chroniques invalidantes, euh, avec des publics euh, très différents, euh, des hommes, euh, des euh, des femmes, euh, des euh, voilà des vulnérabilités euh, très diverses, et pourtant euh, on a une démocratie sanitaire je vois qu'on approche de la fin est-ce qu'il y a une dernière intervention non. Mettez votre micro pour parler, Agnès. Voilà, vous n'avez pas du tout entendu. Non, on n'a rien dit. Bon, j'ai recommence, excusez-moi. <rire> euh, oui, donc je voulais féliciter euh, Madame serge Nord pour la euh, son livre, déjà, c'est une belle chose. Et puis ensuite, j'avais donc par, par rapport à son ouvrage une question, puisque je fais partie d'une association, euh, euh, nous sommes… Euh, euh, Associée, bah, association, est-ce que son ouvrage, on peut l'utiliser nous euh, justement euh, dans l'association pour euh, nous aider à échanger avec euh, les professionnels et puisque moi aussi j'agis mais à un tout petit niveau euh, dans le monde médical, voilà. Euh, bah, merci Agnès, bonne question parce que justement, euh, je pense que. Euh, oui, et, euh, et j'ai eu euh, récemment une, une patiente qui m'a envoyé des photos surlignées du livre où elle me disait qu'elle avait identifié des, des phrases qu'elle pouvait euh, utiliser, mobiliser euh, dans son, ses rapports, euh, notamment dans des commissions avec les soignants, pour justifier... Euh, euh, sa présence en fait euh, pour donner de la légitimité euh, et donc euh, oui euh, j'espère que le livre servira à ça en fait euh, et, euh, et encore une fois euh, euh, justement cette euh, on parlait de l'histoire euh, de euh, et de, de mettre en lumière différentes formes de participation, euh, je pense que c'est ça aussi qui permet euh, de, de légitimer euh, nos voix, de donner euh, de la visibilité à ce qu'on fait, euh, à notre travail, et puis euh, de, de montrer euh, son importance, en fait, et que ce n'est pas, pas quelque chose d'accessoire <rire> ou d'illégitime, pour le coup. Il me reste plus qu'à l'acheter. <rire> bon, mais merci beaucoup Lucille pour cette euh, cette rencontre et euh, c'était très clair et très très intéressant. Euh, J'espère que ça vous a intéressé à vous aussi et voilà. Et bon, mais. Merci à, à Jean-Louis et à Anne pour les, la préparation de ce petit moment. Merci. Et puis, euh, à une prochaine fois. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. À, à tous. À, tous à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.